bonjour donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo vidéo kiff euh, la technique euh, désolé pour l'autofocus et pour le prochain modèle de la caméra donc là c'est juste un, quelques conseils sur les, les, les plaquettes, les cartes mémoire là. Euh, ce qui compte c'est la vitesse hein, laquelle, si vous faites de la HD ou du Full HD d'autant plus hein, je vous rappelle du Full HD c'est 1920 si cette image je tout l'écran la carte là 1920 de largeur, puis il y a 1280 lignes. Hein, donc tu, tu, tu l'ordinateur euh, stocke tout ça, le capteur mémoire commence là, il enregistre tous ces pixels, hein, les éléments d'image, picture elements en anglais l'anglais. Oui, et oui. Et puis là il y a 25, 50, 30 plutôt 30 ou 60 fois par image par seconde. Il y a, il y a 30 ou 60 puzzles. Euh, par exemple, s'il y a une goutte d'eau qui tombe, bah, le puzzle d'après, là, ici, ici, il sera pas, le pixel sera différent, la goutte sera plus bas, elle sera en train de tomber. Donc, 60 fois par seconde, on stocke une image. De 1280 de large x 1024 de haut, si vous êtes en HD, ou alors si vous êtes en VGA, la, euh, Video Videographic Adapter, c'est vieux, ça de l'année 90, hein. C'est du 640, ici, x 480. Donc c'est à dire que les points seront plus gros. Il y a que 640 points ici pour écrire Speed Flash au lieu de 1200 et tout. Et, euh, ils seront deux, deux fois plus gros les points pour arriver au bout avec euh, au, au bout du puzzle avec euh, moins de pièces. Faut qu'elles soient plus grosses. Hein. Donc 680, 640 de large, 1280. Donc le double. Euh, les, les, les morceaux, les, les pièces sont deux fois plus grosses ou deux fois plus petites si vous parlez du full ht hein. Et ce qui compte, c'est la vitesse de transfert. Toutes ces images, tous ces puzzles, ils viennent stocker dans la plaquette, là, de, de, de, dans la mémoire. quoi. Là, il y a 4 gigas, donc euh, c'est fou. Ça fait je ne sais pas combien hein, de fois la Bible, ça fait je sais pas combien de fois la Bhagavad Gita. Hein, c'est le livre, livre d'ici, hein, euh, c'est leur dieu ici. Et puis euh, le Coran, je ne sais pas, il faudrait faire le calcul, Ce serait intéressant de voir le nombre de fois qu'on peut stocker euh, le Coran, le Bhagavad, tous les, les, les beaux livres, les gros livres de, de, de l'humanité. Euh, donc waterproof. Donc il va aller faire du rafting, kayaking, parfait, hein. Ensuite, on a shockproof. Donc voilà, donc mince, c'est le temps, blum, blum, elle se fait écraser, cruncher, là, c'est le talonnette, quoi, c'est... C'est lourd, hein, enfin, c'est... La pression est énorme sur un talon, puisque tout le poids est réparti, pour les femmes, des fois, c'est... C'est ça, hein. Un centimètre carré, bah il est pas... Il y a tout le poids de qui... Il impacte chaque fois que les... Qu'on marche avec des talons aiguilles. Euh, la pression, enfin le poids est tellement petit ici que ça fait. Vous avez, vous avez déjà remarqué, hein, des fois elles s'enfoncent dans des trucs parce que parce que magnet-proof. C'est intéressant à l'aéroport hein, pour passer le portique sans vous faire euh, sans faire effacer vos dossiers précieux. Là, ben oui, vous allez mettre de la vidéo, des images, des photos, mais vous pouvez aussi mettre. Regardez une photo d'un d'un Vous en mettez quatre, ça fait 4 mégas. C'est 4 gigas. Donc, vous mettez 4000 photos hein, là-dessus. C'est gigas, mégas. Euh... Euh, voilà, on est habitué maintenant, c'est le un moment que on est là dedans. Euh, donc 80, voilà, je parlais de mégas, ils sont là, hein, donc c'est mille fois plus petit que les gigas. Donc s'il si y avait 4 mégabytes seconde, il faudrait 1000 secondes pour remplir la carte. 4 mégabytes seconde fois 1000, 4000 mégabytes, 4000 égale 4 gigas. C'est comme les kilos, hein, 1000 grammes, ça fait 1 kilo. Donc 1000 mégas c'est 1 giga. c'est facile ça, enfin, vous savez, enfin maintenant. En tout cas, hein. et puis donc euh, si compte sa vitesse de transfert là, c'est marqué 80 transfer speed, mais faut voir c'est pas en écriture ou en lecture, si compte c'est d'enregistrer hein, à toute vitesse, donc euh, en full HD faut, il faut y aller. Hein. Donc, donc voilà quoi, c'est c'est juste un petit aparté, mettez dans ce genre, regardez qui est c'est caractéristiques, puis vous stockez, vous faites juste un dossier sécurité, vous l'appelez, et mettez des, des scans de vos numéros de carte de crédit pour les prendre en photo, mais vous les, vous les mettez dans un dossier sécurité, caché ou pas, ou crypté ou pas, par mot de passe. Mais je veux dire, vous avez avec vous en plus des photocopies dans votre valise, donc euh, quoi qu'il y ait, vous avez... Euh, euh, dans le téléphone, euh, tous vos dossiers euh, sensibles, s'il faut tout à quoi appeler, s'il y a une urgence, rappelez euh, dans votre pays. Euh, ça, ça rassure d'avoir toujours à double, à triple des numéros des, des, des, des, des, de téléphone importants. Voilà pour cette vidéo de la série euh, je kiffe la technique. C'était pas un HD 4K cette fois, mais ça viendra en s'équipe, en s'équipe. Je vais partager avec vous justement... le. Euh, tout ce que je découvre je commence aussi hein donc euh, moi aussi je vois ça je calcule je regarde ah ouais d'accord ah ouais mais Marc vitesse de transfert mais la vitesse de lecture qui... puis la vitesse d'écriture c'est des fois la moitié donc regardez bien hein, sur les euh, ce qu'il vous faut et puis à mesure je fais des tests je vous montre euh, bah, vous avez vu il y avait il y avait il y avait le micro il y a, il y a les perches je m'essaye plusieurs il y avait, euh, il y aura des trépieds qui vont arriver. Euh, il y aura, il y aura d'autres choses. Hein. Pour le moment, à la prochaine. Euh, Simon Production, vous salue bien et je vous dis merci d'être là parce que c'est pour vous tout ça aussi. C'est pour moi, pour c'est pour tout le monde. C'est toujours comme ça, hein, l'humanité. On découvre, on essaie, on partage et c'est comme ça qu'on avance tous et on gagne du temps. Voilà, merci pour votre temps d'ailleurs. À la prochaine. Au revoir.